Salut les cousins polonais. Et ben écoutez, on est très heureux de vous revoir bientôt, n'est-ce pas Pour une réunion de famille et comme on dit Doviznia. Vas-y, fais le dit toi. Doviznia. Et toi Doviznia. Dovenzia. Non. Dovizdzia. Merci la Pologne, la Pologne. Dovenzia. Dovenzia. Doviznia. Dovenzia. Non, c'est la Pologne